La grande bande horizontale, qui contient les diverses fonctions et commandes sous forme de boutons et d'icônes graphiques, s'appelle le ruban. Le ruban est présent dans l'explorateur de fichiers de Windows et dans les applications de la suite Office. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser et personnaliser le ruban. Premièrement, les commandes disponibles sur le ruban sont divisées en onglets. Ici, l'onglet actif est en gris, en avant par rapport aux autres. Par défaut, c'est l'onglet « Accueil » qui est actif. Chaque onglet est à son tour divisé en groupes. Les groupes rassemblent des commandes communes à une certaine fonction. Par exemple, dans le groupe « Presse-papier », on retrouve les commandes « Couper »,« Copier »,« Coller » et « Reproduire la mise en forme ». Ce sont toutes des commandes qui vont ensemble. Les groupes « Police » et « Paragraphe », quant à eux, rassemblent des commandes de mise en forme de caractère et de mise en forme de paragraphe. Les groupes sont visuellement divisés par une ligne verticale grise de chaque côté. Attention! Selon la résolution de votre écran et la taille de la fenêtre Word, les groupes du ruban peuvent apparaître de manière bien différente puisqu'ils s'ajustent automatiquement en fonction de l'espace disponible. Pour cette leçon, assurez-vous d'agrandir votre fenêtre Word. Pour utiliser une commande, il suffit de sélectionner du texte et ensuite de cliquer sur la commande désirée. Par exemple, je vais cliquer sur le mot « Précisément » puis sur le « G » dans le groupe « Police » pour mettre le mot en gras. Le bouton « G » est maintenant gris foncé pour montrer que cette mise en forme est active sur le mot « sélectionné. Si je change la sélection en déplaçant le point d'insertion, le « G » n'est plus foncé. Certains groupes ont un bouton en bas à droite. Ce bouton sert à lancer une boîte de dialogue qui offre plus de commandes et de fonctions relatives au groupe en question. La boîte de dialogue « Police », par exemple, offre beaucoup de commandes ou d'options divisées en deux onglets qui ne sont pas disponibles dans le groupe sur le ruban, faute d'espace. Même chose pour la boîte de dialogue paragraphe, qui offre des options de mise en forme divisées entre deux onglets. Le ruban occupe quand même beaucoup d'espace à l'écran. On peut le réduire en cliquant sur la flèche en bas à droite complètement. Dès que l'on clique sur un onglet, le ruban réapparaît, puis il disparaît lorsque l'on clique à l'extérieur. Pour l'afficher à nouveau de manière permanente, il suffit de cliquer sur l'épingle qui a remplacé la flèche en bas à droite du ruban ou de double-cliquer sur un onglet. Notez que les différents boutons offrent une infobulle d'aide lorsque l'on laisse le pointeur au-dessus durant quelques secondes. Ici, elle m'informe que le raccourci clavier pour faire apparaître ou disparaître le ruban est CTRL plus F1. Chaque fois que j'appuie sur CTRL F1, le ruban apparaît et disparaît. Comme la barre d'outils accès rapide, on peut personnaliser le ruban pour y ajouter des onglets ou en retirer. Allez à l'onglet Fichier, puis cliquez sur Options. La barre de dialogue des options de Word s'ouvre. Dans la colonne de gauche, allez à la section Personnaliser le ruban. Je ne prévois pas faire de postage dans un avenir approché. Je sais que Word offre cette fonction, mais pour l'instant, cet onglet est inutile dans mon ruban. Je décoche la case juste ici. Je vais en profiter pour placer l'onglet Antidote juste à droite de Révision, puisque ces deux onglets offrent des fonctions similaires. Je fais cela en le montant dans la liste à l'aide des flèches. Si vous ne voyez pas les flèches pour monter ou descendre les onglets, agrandissez votre boîte de dialogue. Je vais aussi descendre Référence complètement au bas pour qu'il soit juste avant mon onglet Zotero, encore une fois parce que ce sont des fonctions similaires. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK. Mon ruban n'a plus d'ondelets Publipostage et les onglets Antidote et Révision, de même que Références et Zotero, sont maintenant regroupés de manière plus cohérente. Vous pouvez ajouter d'autres commandes à vos onglets ou même créer des onglets personnalisés. Ces sujets sortent cependant du cadre du cours actuel. Devenez aussi familier que possible avec le ruban. Apprenez à le personnaliser et à le cacher ou le découvrir à l'aide du raccourci clavier CTRL plus F1. Le ruban est le cœur de l'interface utilisateur des applications de la suite Office. De plus en plus d'applications utilisent une interface semblable. Le temps que vous investissez pour apprendre à bien l'utiliser fera de vous un travailleur beaucoup plus efficace.